Ceci est la plaque chauffante exactement nous allons faire nos inculée aussi tu payes pour faire ta bouffe que à faire première réflexion tu nous fais ouais mais attends tu fais ta bouffe en plus c'est je suis pas une photo, je suis pas une... Alors ça c'est les ingrédients. Merci. J'ai fait fromage et j'avais une petite un cochon, pardon. Ça, c'est le de Et après, on va vous montrer comment les préparer. J'ai oublié de prendre la vidéo quand on la retournait. On était en train de, de se face-swapper et, et c'était très trop très trop drôle. Je vais vous ai parlé. <rire> <rire> je fais ce que je veux. Vous avez connu mon rire de sorcière. On dépend juste que je badigeonne. C'est ça, badigeonne. Oh, bon. Je suis pas d'accord. formez autant ah ouais? que je peux. Blanche Allez, bam, bam, bam Ah Je fais une euh, t'inquiète, Mais il y a ta main, tu <rire> <rire> Il faut que tu l'ouvres toi-même en fait, parce que la fin ça sert à rien. On paraît très génique. Euh... C'est Vilo Hello On a fini de manger. C'est bon mm. C'était <rire> super bon. On a bien mangé, il manque juste le dessert. Moi je suis plus faim, mais... mais le temps de prendre le train, d'arriver au combi, de prendre une petite glace sur le C'est pour la en a un problème. <rire> Donc euh, on vous conseille de faire euh, vos propres euh, Okonomiyaki. On peut faire les acquis, on peut faire les les yakisudon euh, et sans doute d'autres choses j'imagine. Sinon les autres sont des choses déjà toutes faites. Donc ça c'est ce que vous pouvez faire vous-même. Mm -hmm. Et vous pouvez boire de la bière. les <rire> inutile. inutiles non Enfin bref alors <rire> un truc. Si Important. vous aimez bien ce qu'on fait ou si vous voulez nous encourager, oui, euh, vous voilà. pouvez la liker pas. comme ça la vidéo. Genre c'est le pouce bleu, surtout le pouce bleu. Vous pouvez partager avec vos amis ou les gens qui sont intéressés par la culture nippone ou autre. Et surtout, vous abonner aux vidéos, enfin euh, surtout à la chaîne YouTube hein, Parce que du coup, euh, si ce n'est pas des abonnés, on sera contents. <rire> et ça nous motivera surtout à faire plus de vidéos et à poster plus souvent <rire> Oui <rire> Oui Donc voilà <rire> Salut Salut